là la société d'après consultation avec plusieurs policiers qui qui qui confirment ça parce que vous étiez bah, moi même pas les partager au comme ça pour ne pas faire personne tort mais et plusieurs policiers confirment ils dit oui donc c'est yo Est-ce que nous sommes ça me dit hier <laughs> C'est pas bouche cabrit dit, non Gon policier hier qui est ma puis monsieur a tenté quand même pour protéger la PNH. Finalement, monsieur a compte que raison dans le yo. Parce que qui s'est passé et ça fait hier, message Jean-Lucien Joseph lan, son forme de booster te débat policier Parce que si n'ego pas arrangé yo, n'ai pas eu, révolution yo même N'importe quel genre ça y est, c'est Yoko Bon, Vous reprend ça, me dit Si les policiers ne peuvent pas arranger pour yo faire une révolution pour eux-mêmes, c'est Yoko yo yo Kapoel. C'est Yann Dappalay, non Tout le monde qui est écran l'écran là, c'est les policiers qui malheureusement assassinés. Gardez comme si, gardez-vous les gars, gardez-vous les partenaires. Et J'ai l'impression. Il a cherché cadavre, monsieur, pour vous jusqu'à présent, selon dernière information de vous rejoindre, bon côté un policier. le premier partenaire qui a chaîne cool, dans le D'après information de vous euh, il a non seulement au tirer, monsieur, et ben dit au vous temps pour y aller à cadavre, monsieur. Qui ça qui passe? Depuis hier, il a eu qui étaient été dans la zone en Pétionville. Côté bandit, v'le prendre la zone l'argent sa yo, la content. Mais ça fait quelques temps, je te signaler nous, y de zone de sous sur Dupont, Girado, zone Diegue. chef gang vite l'homme besoin contrôler la zone de sa yo. comment hm. le pays est difficile. Quel ki message qui ki lance là la, Quel message qui lance qui dit que police nationale en faiblesse, c'est une zone qui est capable de protection son chef gang qui boulade. Bon, mou repren samedi après une barre de formules. Ou ça sacré là, son message qui voyait. message là dit que PNH pas capable. C'est un côté de chef gang qui est capable. Pour qui ça? Ça fait quelque temps, vite l'homme a tenté pour attaquer Mais le simple fait que tu as Alex qui était là, monsieur pas de jambe, tu comme ça. Et ça te fait même dans la conférence de presse que Monsieur Bay, monsieur dénonce Alex comme policier dans la gang. C'est vrai, Alex est gang. Mais vite l'homme te fait Alex. Voilà que là, la... bon yo tué Alex même la police qui tue monsieur donc complot il faire assez un gars yo immédiatement yo assassiné Alex vite l'homme prend en l'air net pour lui toute zone que Alex te contrôlé yo vite l'homme Kounia met pied la terre et monsieur fait des gars Ça est bien oui, la société tout zone que Alex te gen prête sou yo, monsieur attaque zone yo, et monsieur fait un pile dégâts. Qui s'est qui passe? Neg yo attaque depuis sous fort Jacques, yo attaque. Depuis avant yè, gon signal qui voyait dans fermat. Gonne qui passe, li ouze, tout moun qui te dans zone, dans le bloc là, dans la dan station même. Moun mouru, moun blessé, son signal qui voyaient. Pas longtemps, e n'ayoté entre dans zone qui est du val, toujours en lèvetionville. Yo kidnappé, pasteur Gito, en dans la kaili. Tout ce signal qui te voyait. Moi, même alerté mon girardeau, dit attention. Mon girardeau, pour m'aider surveiller une série de jeunes femmes qui prennent le bail dans la Parce que ça n'est pas fait pour vous pénétrer les autres dans facile Et vous faites tout dans la juvenile. Vous voyez jeune femme à le bail. Et quel que soit quoi vous demandez au bail, automatiquement, ou levez une jeune femme, ça c'est là et vous, pour commencer maintenant une série de nègres dans la carte de temps en temps, pas étonnant ces bandits qui prennent pied dans la zone. Ça veut dire qu'ils sont venus pour contrôler la zone. Les gens qui ont des affaires, qui ont des problèmes, etc. Et ça fait kidnapping. Maintenant, continuez. Pire, il y deux gens qui ont été kidnappés dans ce moment-là. Et vous avez pratique à Haïti grave toujours. Vous n'avez pas être des gens qui ont disparu. Parce que Haïti a un travail, un travail là qui est le trafic d'organes. Nous sommes un pays qui l'a gagné. Vous comprenez ça, m'abdou, pas de enquête, pas d'investigation, service de renseignement, intelligence, ça n'a pas existé. Vous comprenez? Donc, c'est un pays difficile. Ça veut dire que le di trafic d'organes continue an Haiti. Gon pa jen en Haïti. Bon paquet de jeunes femmes, jeunes garçons là qui sortent de pas rentrer, vous pas jamais de nouvelles. Alors que c'est pas kidnappé, vrai kidnapper, kidnappe parce que vous n'avez pas jamais relevé de Sauf que vous disparaissent. Notre Haïti chérie. Maintenant, qui s'est Hier, moi, j'ai signalé ça. L'homme pas laissé. Et parce que, justement, moi, gon suis ki dim un tel un non, men se bon ke, men ya, non, mais c'est sens sens peu ke, que, mais ça Parce que que, peu un peu un actualité un peu un peu un peu un et cetera, Qui un vite l'homme tel un peu un un moyen pou kontrol tout en -tion -ville. Yo atake un tout un tout et peu un Yon un yon zone ki rele François matin. Qui parle au marché greffin? Depuis, soit dans le bloc François, greffin, duval, dans le doko, duval. N'est-ce frappé dans la zone qui a accès au la zone Girardot ou de Frère? N'est-ce coup de balle seulement a dans le beau Dans Metivier. C'est Ce n'est pas de dégâts, n'est-ce pas? Je ne pas connait ça qui passé. Nèg yo yon pake kote. Nèg yo piye boutique moun yo craser bagay moun yo pete bal yo boule kay. Nèg yo gen le gen information. Gen kèk policier traite dans zon nan. Nèg yo ap chèche kay tout policier dans zon nan pou yo boule, pou yo assassine pou yo volo. Dèèè gon boutique nèg yo al kase. Se boutique gon commandant liye même. Nèg yo et même koué. Selon le premier élément d'information, il y a avec un frère, monsieur. Dans la boutique, il eu il y a eu un Dans la zone, il y a eu un Depuis matin, ma y SOS. La police n'a pas fait aucune réaction parce que la situation est compliquée. Par contre, ça vient de passer. Sans charblende, quelques policiers ont assemblé. Il sa a N'aigu vide bal sous policier. Malheureusement, beaucoup de gens ont souhaité que son. Bon, son insinuation, tout cas, fonctionne tête en bas. Dans la date, sa policier mouri Ou pas jouer aucune note de la part de la PNH qui dit que, men qui est-ce y est? Ou pas personne qui dit ça? Ou pas jouer personne qui dit ça? Le riche, numéro amen sur l'écran, écran, la passe, la première numéro 62-44. Tandis oui, ou pas joindre aucune note qui dit que, mais qui est-ce policier ou? Qui kote ou affecté, Qui sa qui passé? Aucune note jusqu'à présent attend. Peut-être dans le week-end si vous songez, à avez so ton bagay. Tout monsieur n'a pas gardé la yo vite l'homme assassiné en bas de balle. Le kounia renfort entre guillemets. Renfort pote parce que euh, toujours un petit crasse Ni mais il faut me faire entendre ça parce que je suis tout raison. Il faut me faire entendre lui parce que yon, pas moi e qui invente ça. C'est l'État qui met là. La police qui est en difficulté. Côté bah Negio. Côté Negio. Pour nous entendre ça, on t'a dit. c'est à l'État, l'État. Mais vite, l'homme arrive sous nous là. Il va même faire un mot pour nous. Et on a fait un mot pour Exactement. OK, ça la été Finalement, il a fait un mot pour nous. Tout le monde est arrivé là, il a frappé. Nous connaissons tout baillé. Nous. nous avons nous trois machines, l'eau est bouché et nous avons frappé. Nous pouvons Nous n'avons pas réponse à la police. Du tout, du tout. C'est l'équipe sous place. là. pas Gaspillard. Allez, allez. Où oui, est ce que ça, monsieur Diaz. Ça nous la vérité, oui. Vite l'homme tellement puissant. Monsieur, non seulement débarqué avec un coup de balle à tirer, monsieur, il n'a pas de l'homme pour la boucher route que la police a coupée. <laughs> oh, bah yo Bill, bah yo Bill oui, euh, bah yo Tristan pile Mais numéro à ce écran, Miguel Doriste, tenez bien oui. Non seulement et même ça le fait oui, les talés, qui kote petit troupeau, dans doit qu'à oui. Monsieur débarqué car a agent BLTS. Monsieur débarqué à tout bacolo de tout blanc blanc blanc li. Monsieur rentré car l'argent de LTS la, Li pété coup de balle. Monsieur krasé car la du feu dans car là, Et puis, Monsieur kidnappé tout monde dans car la dans deux académies, oui. Aïe, <laughs> <laughs> <Ayo>, Bill. <laughs> Chapeau. Bon dieu ça pasé, la la moi même pas policier pas bah, vrai même g bon sens depuis les dai de, yo, yo retiré on, on on bien mal yo vont peut parole petit en ville on dit monsieur d'ailleurs on t'a parlé avec un chef T'es même g un nom qui en bas la ville là tu monsieur de sciter au petit en ville Gou on est dans police policier, monsieur a avez assez On est capable freiner bandits de temps en temps oui. Et on ou est capable. Oh monsieur, m'di attention. Alors de peut-être kabaris monsieur pas on est de terrain vrai, on est à terre vrai. Selon information je joigne. Et on la police tout travail monsieur. Parce que comme si vous pensez que m'tap font qualité de travail comme ça pour me pas parler bon policier qui sous travail. Ah ça va grave en pile. Ça va grave. Oh, t'as taler, t'as avant de venir nous c'est, je vais vous dire, je vais vous Monsieur je et vous dire, oh, je courant <coughs> et Charleson?